Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler de comment euh, cette intégrité peut être un piège. Euh, depuis de nombreuses années, je mets en place plein de choses qui sont en lien avec mes convictions. Euh, J'ai des, des gestes de consommation, euh, de... de de voyages qui sont en lien avec ce que j'estime être juste, bon, bien. Euh, donc je donne des exemples. j'ai Depuis mes 20 ans, j'ai plus de voitures, j'habite sur Bruxelles. Euh, bon, quand j'ai été enceinte de mes jumelots, après avoir déjà eu un, un aîné, j'étais un peu en panique, mais euh, voilà, on a fait le choix de ne pas avoir de voiture. Euh, je prends plus l'avion depuis 3-4 ans euh, et j'adore ça, je, je, je me sens vraiment fière, je me sens euh, dans la joie de ne pas faire ça, je diminue drastiquement euh, euh, ma consommation de viande et ça depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, Bon, je suis toujours addicte au boudin blanc en tant que bonne liégeoise, mais... Euh, on n'en vend pas des, des très bons à Bruxelles, donc du coup euh, <rire> j'en prends pas beaucoup euh, quand mes enfants étaient petits on était dans l'ange lavable euh, euh, voilà et à chaque fois euh, je, je, je sens beaucoup de de fierté, d'intégrité alors euh, j'en parle pas nécessairement et c'est pas un truc que j'étale mais, mais ça fait vraiment partie de de, de, mes, de mes choix de vie et ça me met en joie. Et en même temps, euh, là maintenant, en plus de ça, je, je, je rajoute quelque chose, c'est que euh, j'ai toujours eu des métiers dans lesquels je, je me retrouvais à fond. Mais ici, je l'ai carrément inventé. Euh, donc, constellatrice de projet, je connaissais personne qui, qui faisait des trucs euh, comme ça. Maintenant, j'ai rencontré plein de personnes qui le font. Euh, mais, mais à l'époque... Euh, quand, quand c'est venu à moi, je ne savais pas trop où j'allais, mais je, je connaissais le cap. Et, euh, et ça fait aussi partie de, de quelque chose dont je suis, je suis vraiment contente de, de, de, pas, de, de vraiment pleinement choisir qui j'ai envie d'être. Et en même temps, je ne suis pas à ce métier. Je ne suis pas à ce que je fais. Et en même temps, je ne suis pas l'intégrité, euh, parce qu'en fait, le revers de l'intégrité, ça peut être la rigidité. Euh, je donne un exemple, là, il y a mon fils cadet qui se lance dans une collection de One Piece. Alors euh, il achète quasi rien en seconde main, euh, je crois qu'il n'a aucun de ces, de ces mangas qui est en seconde main. Euh, moi je vois euh, des, des arbres abattus euh, dans, dans, son, dans sa chambre, euh, et lui il, il voit euh, sa passion euh, pour, euh, pour ce manga-là, euh, dont il pourrait parler pendant des heures, et, euh, et il me dit euh, hier, hier soir, il me disait « mais je suis un enfant, je ne vais pas commencer euh, ». À me priver euh, à, à faire attention à ce que je fais à ce que je dis euh, j'ai envie d'être spontanée d'être complètement dans, dans ce qui me fait vibrer et oui euh, j'utilise mon argent de poche pour acheter euh, pour acheter euh, ma collection et, et tu m'as toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais avec mon argent de poche ben voilà donc laisse moi laisse moi être dans quelque chose de, de joyeux et puis euh, c'est bientôt l'anniversaire de mon aîné, et donc du coup je lui demande, tiens, on fait quoi pour ton anif Et puis alors, euh, on réfléchit, et puis il me dit, mais moi je suis dans le moment présent, tu me demandes un truc dans 10 jours, tu me dis toujours d'être dans le moment présent, et puis tu veux prévoir ça. <rire> donc voilà, j'ai des maîtres à la maison, euh, qui, qui me rappellent que je ne suis pas intègre, je... je... Je ne suis pas non plus euh, malhonnête, euh, ou je ne suis pas, euh, c'est quoi l'inverse de l'intégrité, euh, égoïste. Euh, je, je suis bien plus que ça, et, et je crois que c'est un piège dans lequel je peux, je peux tomber, euh, d'être euh, la fierté de mes choix, d'être euh, le, le boulot que j'ai inventé, et en fait... Euh, ça me met parfois dans des, dans des situations qui ne sont pas joyeuses, qui sont rigides euh, et, et, euh, et que j'ai envie de déconstruire. Donc voilà, petit tour dans une forêt automnale magnifique avec les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez sur la vidéo. Et avec ce, ah, ça donne bien, hein <rire> ce drap de lumière. Et ben voilà. Je suis lumière. Et vous aussi. À bientôt.